Lorsque vous êtes en route, que vous n'êtes pas à votre bureau ou que vous ne pouvez pas trader sur votre ordinateur habituel, vous avez ce petit outil qui peut vous être bien utile. Effectivement, à l'heure actuelle, vous avez notamment pour la plateforme MT4, qui est la plateforme que j'utilise et que je préfère, vous avez donc un accès à cette plateforme-là et à votre compte de trading simplement avec un smartphone. Donc c'est très facile et aujourd'hui, par exemple, avec la, la news qu'il y a eu à 16 h on voit très bien donc, le marché, euh, la, la, la belle bougie sur une heure là, qui s'est formée et ça vous permet de trader même depuis votre euh, smartphone. Donc bien sûr il faut avoir une bonne technique, je vous conseille ma technique de scalping parce que ça vous permet donc de trader facilement et rapidement. Mais surtout, avec la méthode que j'utilise, vous pouvez très bien prendre des ordres très rapidement à partir de votre smartphone. Ou bien si vous avez déjà ouvert des positions, eh bien vous pourrez très bien les clôturer avec votre smartphone. Donc c'est vraiment un outil aujourd'hui qui est utile. Une bonne connexion Internet, une connexion 4G est tout à fait suffisante pour avoir de très bons résultats, pour maîtriser très bien les marchés. Donc aujourd'hui, vous avez cet outil-là. Qui ne coûte vraiment pas cher et qui vous permet de trader où que vous soyez. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche, de cette manière vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt.